à ceux qui nous rejoignent à la réunion annuelle. Meeting, Vous aurez l'occasion de rencontrer de nouvelles personnes et de découvrir comment vos collègues ont protégé les enfants face à la pandémie de COVID-19. COVID Je suis Audrey Bollier, la co-coordinatrice de l'Alliance pour la protection de l'enfance dans l'action humanitaire. My name is Haniman Suryan, the co-coordinator of the Alliance for Child Protection in Human Interaction. Nous sommes très heureux d'accueillir plus d'un millier de praticiens de la protection de l'enfance, de décideurs politiques, d'universitaires et de donateurs. We are very excited to be hosting over a thousand child protection practitioners, policymakers, academics, and donors. Et espérons-le, plusieurs collègues d'autres secteurs du spectre de l'humanitaire et du développement à la prochaine réunion annuelle virtuelle 2020 pour la protection de l'enfance dans l'action humanitaire qui débutera lundi 5 octobre. And What is left to do to get ready? Oof! Don't get me started on that agenda session plans that our facilitators are working on. Don't even get me started on Kiko chat and Guild and Zoom and Mentimeter and all of those fancy IT stuff. Do you want me to say more? Okay, okay, stop now. You make me so nervous. The good thing is that we have a very diverse and inspiring group of speakers, also a very diverse group of participants joining us. I'm really glad that we managed to hire a company that specializes in online events thanks to support from UNITR, US government, and STC. This company has done magic in a very short period of time. And by magic, I mean they basically told us what we had in mind is not going to work, and we have to reimagine all of it. You're right. We had to basically redesign every session to the minute. But participants will be in for a great treat. This event will be unlike most other online events. Yes, I think we can comfortably promise that it will be engaging and fun while still being rich in content and interactions. And we will all learn about how our colleagues have been protecting children in the face of the COVID pandemic. So stay tuned. Si vous participez à la réunion annuelle, venez préparé. If you're joining us at the annual meeting, please come prepared. Que vous assistiez à la réunion ou pas, vous pouvez toujours regarder les vidéos des présentations sur notre chaîne YouTube, voir le lien ci-dessous. Watch the videos of presentations on our YouTube channel, whether you're joining or not. Si vous avez reçu une confirmation pour participer à la réunion annuelle, cherchez un e-mail de Kiko Chat dans votre courrier électronique. Et si vous ne le voyez pas, vérifiez votre dossier de courrier indésirable. Et si, encore une fois, vous ne trouvez aucun e-mail, dites-le-nous sur cette adresse ci-dessous. If you still don't find it, please let us know at the email below. Mettez un message d'absence du bureau pour toute la semaine sur votre email et ne programmez pas d'autres réunions si vous le pouvez, comme si vous étiez physiquement là avec nous. Set up an out of office message for the whole week on your email and don't schedule other meetings at the same time if you can, as if you were physically with us in the conference. Venez avec vos idées à partager, mais aussi avec un esprit ouvert pour apprendre. Bring your ideas to share, but also an open mind to learn. Pour ceux qui ne se sont pas inscrits pour la réunion annuelle et qui ne seront pas avec nous cette année, vous pouvez toujours vous connecter à notre page Facebook dès ce lundi 5 octobre à 1h30 de l'après-midi heure européenne pour regarder le panel d'ouverture. For those who have not you can still tune in to our Facebook page on Monday at 1.30 Central European time to watch the opening panel. All relevant documents are uploaded to our website at alliancecpha.org. Maintenant, nous devons mettre nos beaux habits pour la réunion annuelle. Audrey, now we have to put on our fancy clothes for the annual meeting. de vous voir lundi, alors. See you on Monday.